C'est bon, j'ai vraiment trop couru derrière toi. Je vais pas te forcer à me parler. Tu veux pas, va tant pis, c'est tout. Sache que, sache que jamais j'ai aimé un gars comme je t'ai aimé. J'aurais pu tout te donner et je regrette de fou. J'aurais jamais dû te donner tant d'importance alors que je ne suis rien pour toi. Tu m'as fait beaucoup de mal mais je t'en veux pas. Quand ça parle de toi, je sais pas pourquoi je pourrais tout te pardonner. Bref, réponds si tu veux même si je pense que tu n'y répondras pas. Prends compte tout ce que je viens de te dire et ta fierté tu tu te tueras un jour. C'est tout ce que j'ai à te dire. Personne ne t'aimera comme je t'ai aimé. Salut. Bah, en fait, euh, là, je me retrouve beaucoup, mais vraiment beaucoup, parce que je suis en train de vivre ma première euh, mauvaise histoire d'amour. Alors, euh, j'ai en fait parce que je, tout ce qu'elle vient de dire, et ben, c'est un peu ce que je ressens. J'ai la personne qui m'a fait beaucoup de mal, en fait. Euh, j'ai, je lui, j'en veux, mais en fait, je n'en veux pas. Ça fait plusieurs euh, semaines qu'il y a eu, euh, on va dire, une embrouille. Mais euh, quoi elle m'a dit que ce ne serait pas possible. Mais euh, elle me l'a redit clairement aujourd'hui parce que j'avais besoin vraiment de... Parce que j'ai trop d'espoir. Et du coup, j'ai demandé clairement de me le dire euh, par les mots « c'est pas possible ». Parce que sinon, j'avais vraiment le besoin qu'elle me dise ça. Et quand elle l'a dit, bah, j'ai fondu en larmes, <rire> simplement. Mais euh, ça m'a fait un, un électrochoc. Mais j'essaye de... Je me dis que ça passera au fur et à mesure du temps. Il faudra juste un peu de temps, mais ça va passer. Enfin, j'espère. Sinon, ce sera un peu dur.